Salut les amis, j'espère que vous allez bien Première étape de la rénovation Je vais retirer la bâche qui est euh, là, la bâche bleue et je vais la mettre sur la toiture parce que la toiture est assez vieille et il euh, y a pas mal de fuite Je vous montre ça tout de suite les résultats sur la machine c'est vraiment sympa Alors, Comme vous pouvez le voir euh, c'est rempli de rouille partout Vous en avez aussi ici sur cette machine-ci j'ai de la rouille un peu partout et donc je vais profiter de cette bâche là pour couvrir la toiture bon ben go Voilà, la bâche est mise sur le toit En plus ce qui est intéressant c'est qu'il pleut Et donc j'ai pu tester, il n'y a aucune fuite du coup euh... Non mais bah, c'est super bien du coup Je vais commencer le faux plafond Donc ça avance, je suis content bah, Je doute qu'avec ça, ça bouge hein. Il y a 24 élastiques de la corde Bon bah n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas fait Mettre des commentaires euh... Puis voilà, moi je rentre dans l'atelier et je commence le faux plafond. Ciao